Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez. <rire> Je suis très contente de venir vers vous aujourd'hui et de vous partager un sujet qui moi m'a permis d'avancer vraiment, qui a vraiment changé euh, euh, la trajectoire de ma vie. Euh, très clairement, euh, c'est la peur de la séparation. Euh, en quoi est-ce que traiter et se réconcilier avec la séparation et traiter la peur de la séparation est-elle importante Traiter la peur de la séparation est importante parce que quand on est dans cette configuration où on a peur de la séparation, on appréhende la séparation. Bonsoir Cécile, est-ce que, est que tu pourrais juste me dire si on m'entend bien, de façon à ce que je puisse continuer ou pas Je te remercie. Quand on a peur d'être séparé, quand on a cette appréhension d'être quitté tout le temps, en fait c'est vraiment un sentiment qui nous empoisonne la vie. Parce que c'est véritablement l'un des premiers freins qui nous empêche de nous préoccuper de nous-mêmes et donc d'être heureux nous-mêmes. Euh, je vais vous expliquer tout cela tout le long de ce live justement avec des clés. Donc je vous invite à rester à la fin avec moi. Euh, quand on a peur de la séparation, En réalité, on a peur d'être rejeté de l'autre. Il y a quelque chose dans notre histoire passée qui fait, que, qui fait que la notion de la séparation, elle est terrible pour soi. La notion de la séparation représente une déchirure pour soi. La représentation de la séparation, c'est une montagne. Pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour d'autres personnes qui ont vécu principalement le rejet, la notion de la séparation c'est vraiment quelque chose de très très très compliqué et, et il y a toute une stratégie qu'on va mettre en place justement pour éviter de vivre ça donc les personnes qui sont dans cette configuration là de la peur de la séparation vont développer naturellement des stratégies d'évitement comme le fait d'être beaucoup à l'écoute euh, beaucoup dans le dialogue euh, faire en sorte de toujours aplanir. on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, on va pardonner beaucoup plus facilement, on va pondérer aussi, on va accepter des choses euh, qu'on n'est pas prêt à accepter donc euh, en fait tout naturellement on va développer quelque chose pour ne pas vivre ce scénario là il y a toute une mécanique qui va être mise en place et cette mécanique elle va être automatique en nous et en réalité, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que quand on est dans cette peur de la séparation, on est dans cette difficulté réelle de la séparation avec l'autre. Donc notre propre réalité est complètement fondue à la réalité de l'autre. Euh, je ne sais pas si je me fais comprendre, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez hésite, pas à me le dire. C'est-à-dire que L'autre va devenir notre priorité. Notre priorité va, faire notre priorité va, va être le fait d'être en lien tout le temps. Le fait de s'entendre tout le temps. Le fait qu'il n'y ait pas de conflit tout le temps. Parce que, parce que cette réalité de la séparation va générer générer en nous une décharge émotionnelle qu'on n'a pas envie de revivre on n'a pas envie on a peur d'être rejeté on a peur de, de de se sentir mal jugé on n'a pas envie de ressentir qu'on n'est pas assez bien pour qu'on reste avec soi je sais pas si ça vous parle ou pas ce que je suis en train de vous dire là mais en tout cas moi c'est vraiment le résultat d'un parcours pour moi et je vois à quel point dans la majorité des relations que j'ai eues, à quel point j'ai su être très aimante Très généreuse je donne énormément je donne je ne calcule même pas si je reçois en fait mais je vais donner énormément parce qu'en réalité j'en aurais qu'une volonté c'est de maintenir et de vivre le lien et même si je vois que certaines personnes et hey, coucou emily et même si certaines personnes ne me correspondent pas vraiment je vois que je vais quand même faire en sorte que ça marche je vais presque parfois euh, forcer les choses pour que ça marche dans le lien dans la relation avec l'autre tout simplement parce que j'ai peur de la séparation. J'appréhende, j'appréhende vraiment. Parce que qui dit séparation, dit qu'à un moment donné, il y a un conflit. Qui dit qu'il y a un conflit, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être jugée. Et ça se trouve que je vais être jugée à balle. Alors c'est l'horreur. Quand on a vécu le rejet de manière très forte, c'est vraiment un scénario, c'est un pire scénario, on n'a pas envie de vivre ça. Et en même temps, vraiment, de manière sous-jacente, cette mécanique cette peur de la séparation et ça ça va être terrible pour soi c'est que on va être au service et au sacrifice de l'autre on va être au service et au sacrifice de la relation et donc de l'autre voilà on, on va tout faire on va être dans une mécanique d'évitement dans une stratégie d'évitement pour ne pas vivre ce scénario là mais donc quelque part tout ce que pense l'autre va être plus important que ce que je pense moi tout ce que ressent l'autre va être beaucoup plus important que ce que je ressens moi parce que ma priorité ça sera tout simplement de faire en sorte de ne pas vivre ce scénario de la séparation et donc ce schéma que je vais mettre en place ce qui est un, un, une stratégie d'évitement, elle est complètement reliée à notre blessure de rejet qui est une blessure passée de l'enfance. Donc, pour être la question en fait qui se pose une fois qu'on a compris à quel point c'est c'est important, c'est important. Moi je, je trouve que depuis que je me suis réconciliée, hello Nalwen. <rire> Depuis que j'ai vraiment traité ce sujet au niveau de la séparation, ça m'a vraiment permis de revenir chez moi. Parce que vous voyez bien que là, la réalité, la relation va primer au-delà de ma propre personne. Donc la réalité de l'autre va primer au dépend de ma propre personne. Mais ça veut dire quoi aussi concrètement Ça veut dire que on est dans des... On... Je suis dans une fusion de, de, de réalité avec l'autre. Ça veut dire, hello loin no ça veut dire que j'aurais vraiment la difficulté à me dissocier de la réalité de l'autre et donc de revenir dans mon territoire. Il y a une difficulté à revenir dans mon territoire. Donc quelque part, c'est on a peur d'être séparé, on a peur de la séparation d'être rejeté de l'autre, mais on a peur de revenir sur notre propre territoire aussi. Donc, même si tout de soi, parfois, dans des relations, on sait qu'il ne ben, faut pas rester avec cette personne, il faut partir, on est incapable de le faire. Même si on sait que, bon, là, ça suffit de discuter, en fait. Logiquement, on le sait, mais on n'y arrive pas. Même si on voit que ce que dit l'autre, à un moment donné, on dit, non, mais ce n'est pas vrai, j'ai quand même raison dans l'histoire, j'ai rien fait de mal. Mais le jugement et le point de vue de l'autre va, va compter plus que ce que l'on pense soi-même. Même si par exemple on voit que l'autre est blessé, le ressenti de l'autre va être plus important que ce que l'on ressent. Notre tête comprend l'histoire et la logique du scénario dans la relation avec l'autre, mais il y a quelque chose qui va être bien plus fort connu, qui fait qu'on serait incapable, incapable de se donner raison soi-même. Incapable de dire, non mais en fait ce que je dis est vrai. Non mais attends, je suis une bonne personne quand même. Non mais là tu me juges mal. Et la seule séparation qu'on connaisse quand on est euh, dans, quand on, on a l'habitude, quand on est, comment dire, habilité à vivre cette blessure de rejet, c'est que la seule solution c'est la déchirure. On se sépare, mais qu'est-ce que c'est C'est le drame pour, pour des personnes comme nous. C'est le drame, c'est difficile. Donc la question en fait qui se pose, c'est déjà comment se réconcilier avec la notion de la séparation, mais surtout, surtout, surtout, pourquoi c'est utile de le faire Pourquoi c'est utile de le faire Un, c'est important de se réconcilier avec la séparation pour ne pas, pour arrêter de vivre, pour retenir des relations qui ne nous correspondent plus et pour arrêter de les vivre de manière euh, si violente pour soi. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi le fait, vraiment, de manière profonde, euh, l'idée de, de se dire que... que se réconcilier avec, son, avec la notion de la séparation, c'est au-delà de la notion de la séparation. C'est comment est-ce que je reviens sur mon territoire. Comment j'apprends à revenir vers moi. Et justement, <rire> étant donné que... Euh, j'ai vraiment exploré cette blessure de rejet l'ayant vécu moi même et ayant testé pas mal de d'outils j'ai créé un processus euh, qui est un processus qui a pour but de rompre tous les pactes qu'on a scellés dans durant l'enfance euh, ce pacte euh, ce processus voilà ce processus a pour but de rompre les pactes je reprends à pour but de rompre les pactes scellés durant l'enfance. Mais de quoi il s'agit en fait En fait, durant notre enfance, si vous avez vécu cette blessure de rejet, vous n'avez pas eu votre place, vous n'avez pas été la préférée, il y a eu un avortement, euh, vous êtes passé après, vous n'avez pas obtenu l'attention que vous désirez, vous n'avez pas été aimé tel que vous êtes, vous allez, durant l'enfance, Faire un pacte avec vous-même que vous allez sceller et ce pacte c'est que vous allez faire une promesse vis-à-vis -vis de vous-même que plus jamais, plus jamais vous allez revivre ce scénario de rejet, plus, plus jamais vous allez euh, vous sentir rejeté, plus jamais on vous mettra à l'écart. Plus jamais vous passerez après, plus jamais vous allez ressentir cette douleur que vous avez ressentie durant votre enfance, de ne pas vous sentir aimé assez tel que, tel que vous aurez aimé en fait. Mais ce pacte que vous allez sceller va justement entraîner le fait que dans toute chose, vous allez orienter principalement votre vie. C'est un pacte qui est scellé par rapport au fait de ne plus vivre un scénario de rejet. Donc, quelque part, vous avez, entre guillemets, condamné votre vie à faire en sorte de ne pas vivre des scénarios de rejet. Et donc, votre priorité, c'est de ne pas vivre des scénarios. Donc, votre priorité, ça va être l'autre. Ça va être la relation que vous allez vivre avec l'autre. Ça sera les scénarios de vie, des réalités de vie que vous ne voulez pas vivre. Donc, en fait, c'est... Vous allez donc être habilité à toujours tout faire pour faire en sorte que d'arranger les choses. Votre priorité dans la vie ne sera pas de vous occuper de vous, de vous occuper de ce qui est, ce qui est cher à votre cœur. Vous serez plus chez vous en fait. Vous avez quitté votre monde à ce moment-là. Vous allez vous préoccuper de, de la relation. Vous allez... Et bonsoir, vous allez vous occuper de, la réa... de, la... de faire en sorte de ne pas vivre des scénarios, donc une réalité à l'extérieur de vous. Donc, quelles sont les conséquences Quelles sont les conséquences de ce pacte que vous avez fixé durant l'enfance par rapport à vous-même Les conséquences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que La réalité de l'autre va prendre sa place. Va prendre toute sa place pour vous. La relation va prendre toute sa place pour vous. Ce que pense l'autre va prendre toute sa place. Ce que ressent l'autre va prendre toute sa place. Au dépens de ce que vous ressentez. De ce que vous voulez. De ce que vous pensez. Et c'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème. Donc, il y a... Il y a vraiment cette notion que la priorité devient l'autre et vous, vous passez après. Et dès lors que vous voulez prendre votre place, c'est très conflictuel. Donc, comment, à un moment donné, la question qui se pose, c'est comment je peux être heureux, comment je peux vouloir être heureux si je ne suis pas la priorité dans ma vie Si la priorité dans ma vie, c'est l'autre si la priorité de ma vie, c'est la réaction que va avoir l'autre. La peur de la séparation. La peur d'être jugé, La peur d'être mal jugé, La peur de sentir que je ne suis pas assez pour être aimé, La peur de vivre un scénario que j'appréhende. Comment faire, au en fait Vous voyez Donc, en fait... Prendre conscience déjà, des... je pense que prendre conscience qu'on est enfermé dans ce pacte, c'est déjà ah, wow, l'une des choses les plus importantes. Parce qu'à ce moment-là, la raison n'a aucune aucunement sa place. Parce que c'est en fait des mémoires qui sont restes vivantes et actives à l'intérieur de vous et qui fonctionnent, qui fait que vous allez en fonctionner de manière automatique de cette façon-là. Donc, Rompre ce pacte va vous permettre justement rompre faire, j'appelle ça ce, ce processus de rompre ce pacte euh, euh, scellé durant l'enfance. C'est ce qui va vous permettre de, de dissocier votre réalité de celui de l'autre et de revenir pleinement à vous. Il y a vraiment une nécessité, une urgence si vous avez envie d'être heureux. Mais vraiment mes amis, la première urgence c'est de revenir sur votre territoire l'état l'état d'être heureux le, le ressenti du bonheur être heureux c'est déjà être avant tout où je suis où je suis où je me trouve tant que je suis sur le territoire de l'autre je ne peux pas aspirer à être heureux puis heureuse puisque j'abandonne mon propre territoire j'abandonne mon monde personne ne s'en occupe mon monde est en friche en réalité et c'est ça qui génère de la souffrance. Quand vous sentez que vous, êtes, vous êtes malheureux, que c'est pas fluide, que ah je me sens pas bien, je suis triste, la joie n'est pas là, la paix n'est pas là. La question qui se pose, l'unique question qui se pose, c'est où je me trouve, où je suis. Généralement, quand je suis sur le territoire de l'autre, c'est à ce moment-là qu'on ressent qu'on n'est pas bien. Mais ça, c'est et un signal, ce ressenti, c'est un signal d'alarme pour dire il est temps de revenir chez soi. Il est temps de revenir vers son propre territoire. Et c'est vraiment le cœur de ce, dans ce processus-là que j'ai créé. C'est vraiment, c'est le but de ce processus. C'est comment je peux m'extirper pour revenir à moi. Et pour revenir dans mon propre, je reviens dans mon propre territoire. Très clairement. Mais pour revenir dans son propre territoire, Bien sûr, vous avez besoin de définir les normes qu'il y a, les règles qu'il y a dans votre territoire. Quelle est la relation que vous souhaitez vivre vraiment Quelle est la relation qui vous fait du bien Sous Quelles sont les règles, quelles sont les normes euh, qui fait que vous rentrez en relation avec quelqu'un Quelles sont aussi les règles que l'autre a besoin de respecter quand il vient rentrer en contact avec vous C'est important de se poser à un moment donné, de prendre une feuille blanche et de se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans une relation quels sont les cinq points les plus importants pour vous dans une relation et qui est non négociable quand vous rentrez en relation avec quelqu'un dans mon territoire par exemple dans mon monde à moi et dans mon territoire quand je suis en relation avec quelqu'un parce que je sais que de nature je suis quelqu'un qui aime aimer mais qui aime aimer J'aime aimer profondément, j'aime aimer intensément. C'est ma nature d'aimer comme ça, parce que l'intensité, c'est vraiment un sentiment qui me plaît. Donc, fusionner avec l'autre, j'adore ça. Donc, du coup, je sais pertinemment, parce que j'apprends à me connaître et à me définir dans ce haut niveau d'amour. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, quand on, on aime de cette façon-là, on est dans un haut niveau d'amour. C'est important aussi pour moi de, de déposer dans mon territoire que... L'une des choses qui sont importantes pour moi, déjà, c'est euh, que dans mon territoire, dans mon monde, à moi, l'amour se vit de manière réciproque. La bienveillance est importante pour moi. La bienveillance, ça veut dire j'aime que l'autre veille aussi et prenne de la considération de ma réalité. J'aime que l'écoute soit là. J'aime que le dialogue soit ouvert. On peut être en désaccord. On peut être en désaccord, mais l'essentiel c'est d'en parler. On peut avoir chacun une opinion propre et être en désaccord, ça ne nous empêche pas de nous aimer. Mais l'essentiel c'est d'en parler. J'aime aussi, dans mon monde à moi, il y a d'autres normes, d'autres règles que j'ai posées. Il y a aussi la notion de la bonté. Je suis quelqu'un qui est régi et les gens qui me connaissent à quel point je suis généreuse. J'aime, j'aime qu'on soit, que la bonté, la générosité soit spontanée. Donc, voyez bien que dans les relations que je vis, il y a des règles qui se posent. On ne rentre pas dans mon monde comme ça, en fait. Je n'en ai pas en relation. La relation compte pour moi parce qu'elle nourrit tous ces points que j'ai posés. Et quand tous ces points sont là, c'est OK pour moi d'ouvrir mon cœur et de souhaiter la bienvenue à l'autre dans mon territoire. Donc, l'une des choses qui est importante dans ce processus que je propose justement, qui rompre le pacte par rapport à des, les pactes scellés durant l'enfance c'est revenez à vous revenez dans votre territoire posez les règles et les normes concernant les relations que vous voulez vivre et comment vous voulez vivre qui est le mieux pour vous qui fait que si vous êtes dans ce type de relation là ça vous fait du bien vous êtes heureuse vous êtes en sécurité c'est important de déposer ça d'accord euh, la, la, la deuxième chose aussi qui est importante justement que je, quand j'accompagne à travers ce processus, c'est aussi de, du coup, d'accepter que le scénario de rejet existe dans votre vie. Accepter que les gens puissent partir à un moment donné. Mais dans cette acceptation de se dire c'est ok en fait que les gens partent, vous avez en parallèle besoin de changer complètement votre conception de la séparation. La raison pour laquelle vous avez peur de la séparation, c'est parce que votre conception de la séparation elle-même vous fait peur. Donc vous avez besoin de concevoir ça différemment. Si la séparation pour vous elle est reliée au rejet, à la déchirure, au fait que vous n'êtes pas assez, forcément c'est difficile pour vous. Mais en soi, ce n'est pas la séparation qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est en réalité votre conception de la séparation. C'est la manière dont vous abordez et vous voyez la séparation vous-même qui est difficile pour vous. Donc, ça vous demande d'avoir, de regarder la séparation d'un autre angle de vue. Et si je, je change, et, Sandia, coucou! Et si je change ma notion et ma conception de la séparation, et moi, c'est vraiment ça. Hein. Prenez une feuille blanche et dites dire, OK, comment je peux l'avoir différemment qui soit le plus doux pour moi De façon à ce qu'à chaque moment où je vais vivre, quelqu'un qui doit s'éloigner de moi, que je puisse me sentir au mieux, en fait. Que je puisse me sentir bien. Hello <rire> Salut, Sandia et, et en fait, bon, je vous partage aussi ce que... Ce que... En tout cas, moi, aujourd'hui, comment je peux concevoir la séparation qui fait que j'ai une vision beaucoup plus apaisée, c'est que déjà de concevoir que chacun est dans sa réalité. On, est, on a aussi le droit et la liberté, à un moment donné, de se dire euh, qu'on a besoin de prendre les distances, on a besoin de suivre notre propre chemin. Accepter, accepter que la, la, la séparation existe, que l'autre parte, c'est aussi se donner le droit soi-même d'être libre de partir quand on a envie. Parce qu'en réalité, on s'emprisonne quand on est dans cette peur de la séparation. Mais autorisez-vous à être libre de dire à un moment donné, on a des points en commun, c'est la raison pour laquelle on est en relation. C'est parce qu'on a des choses en commun et on goûte ça ensemble. Mais il y a des moments où eh ben, j'ai envie de goûter à autre chose. Donc la, la notion de la séparation, c'est pas je, je suis séparée de la personne. Je suis toujours en lien avec la personne, sauf que mes centres d'intérêt, nos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. J'ai envie d'autre chose. J'ai un appel d'autre chose. C'est une question en fait d'envie du moment. La séparation, c'est une envie du moment. On se détache parce que nos envies ne sont pas les mêmes à, cette, à ce moment-là. Peut-être que à un autre moment on peut se retrouver parce qu'on a d'autres centres d'intérêt on a d'autres choses qui nous lient ensemble euh, et donc on comprend bien que la notion du lien avec l'autre vient du fait qu'on va partager les mêmes choses on aura envie de goûter à la même chose je suis avec toi parce que j'aime rire avec toi et rire ça sera notre c'est ce que c'est ce que c'est le c'est la chose qu'on va goûter ensemble. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai plus besoin de quelqu'un qui m'écoute. Et peut-être que je, selon la situation dans laquelle je suis, je vais un petit peu m'éloigner. Donc à l'instant, à l'instant même, je reprends ce que j'ai dit, à l'instant même, où j'accepte que l'éloignement puisse exister dans ma vie, que la séparation puisse exister dans ma vie, que l'autre puisse me quitter, que l'autre puisse s'éloigner de moi, quand j'accepte ça profondément, on rentre vraiment dans le pouvoir d'acceptation. J'accepte avec tout mon cœur et j'accepte la décharge émotionnelle hein, aussi hein, que ça va générer, c'est un ensemble. Mais de pouvoir aussi se dire, d'avoir autre, un autre regard sur cette séparation, de cet éloignement apaise le cœur. Je rends les choses libres, je rends les choses plus fluides et pour l'autre et pour moi. C'est pas juste j'accepte qu'on me quitte. Non, mais à l'instant où je dépose ça, moi aussi je suis libre de ma relation avec l'autre à tout moment je peux m'éloigner je peux revenir, je peux casser la relation si j'en ai envie, si la personne vraiment est néfaste pour moi je peux casser la je suis libre de ça vous voyez ce que je veux dire et c'est une autorisation dans laquelle vous offrez une vraie liberté vis-à-vis -vis de vous-même aussi et de se dire je fais le choix de nourrir mon territoire avec des personnes que j'aime vraiment et qui sont en connexion et en synchronisation avec moi dans les mêmes choses qu'on partage dans le moment et si un éloignement c'est que voilà c'est pas une séparation en soi c'est que la personne à cet instant là a envie d'autre chose en tout cas moi ça m'a apaisé de pouvoir déposer les choses comme ça et je vous le partage je sais pas si c'est le cas pour vous aussi là en m'écoutant n'hésitez pas à laisser un commentaire je serai vraiment ravie de de vous entendre euh, tout ça pour vous dire que j'espère que j'ai été claire que je, je pense que c'est important mes amis de se poser, vraiment de se poser et se dire c'est comment la séparation pour moi est-ce que c'est quelque chose que je vis bien ou pas parce que si la séparation est quelque chose dont j'ai peur si la séparation est quelque chose que j'appréhende alors quelque part j'emprisonne ma vie pour éviter de vivre ce scénario quelque part je suis au service et au sacrifice de la relation parce que je ne veux pas vivre ce scénario et donc quelque part je suis bel et bien dans un pacte que j'ai scellé par rapport à ma blessure d'enfance qui met la blessure d'être rejeté la blessure de ne pas faire partie d'eux, la blessure avec tout ce qu'on se raconte derrière tout ce qu'on se raconte derrière donc si un temps soit peu, la question qui se dit, ok, la peur de la séparation, sous-temps, sous-temps vraiment, je résume un peu tout ce qu'on a dit, sous-temps vraiment, qu'il y a vraiment un, un appel et un besoin de revenir sur votre territoire. Parce que quand vous êtes dans cette peur-là, votre réalité n'existe pas en réalité. Votre réalité, elle est fondue dans la réalité de l'autre. Ce que pense l'autre, ce que dit l'autre, Va être beaucoup plus fort et beaucoup plus important que ce que vous ressentez vous même donc revenez chez vous revenez chez vous revenez dans votre territoire c'est quand uniquement quand vous serez dans votre territoire posez vous la question uniquement quand vous serez dans votre territoire que vous allez pouvoir dire là je construis mon bonheur là je suis bien là je me sens en sécurité parce que je suis dans un espace que je construis avec mes règles Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut de moi. Non, c'est interdit. C'est interdit. Il y a des règles, il y a des normes dans ma vie. J'ai une conception de la relation qui est mienne et c'est j'aime vivre mes relations d'une certaine façon. Et c'est important de pouvoir clarifier ça avec vous-même pour que vous puissiez clarifier les relations dans lesquelles vous êtes et que vous puissiez vous sentir dans des relations qui vous conviennent le mieux. Voilà. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure du processus euh, le processus qui pour rompre les pactes scellés durant l'enfance est un processus justement qui vous permet de sortir de cette mécanique définitivement parce qu'à un moment donné à un moment donné, il est temps de revenir à soi de s'occuper de sa vie d'être sur son territoire et de se dire là je vais vivre la vie qui me plaît vraiment. Je vais arrêter de vivre à partir de ce qu'on attend de moi, à partir de mes peurs, à partir de ce que j'appréhende, au niveau des scénarios, je me rends libre de tout scénario. Ce processus de rompre les pactes liés à l'enfance vous permet d'être libre de tout scénario. Et quand je suis libre de tout scénario, je suis libre de vivre ma vie. C'est le moment, c'est le début où je, je suis libre de vivre ma vie. Et c'est le point de départ pour être heureux. Voilà justement dans le programme, être libre de son passé et avoir un accès direct au bonheur, c'est l'un des processus indispensables que vous allez, euh, que vous allez appliquer vous-même, justement, pour décrocher complètement euh, euh, de votre passé, de votre histoire passée, de vous en être libre. Voilà, définitivement. J'espère que ce live vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de de vous répondre. Et pour ceux qui me voient en replay, n'hésitez pas à faire un, un petit coucou et mettre un, un nouveau like. Je vous remercie de m'avoir écouté, mes amis. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous et, et de, partager, euh, oh, des, de partager des outils et les process que je mets en place pour vous permettre davantage d'être heureux. Merci, prenez bien soin de vous. Et aussi, une dernière chose, c'est que je serais ce serait chouette si vous me laissez un petit mot de qu'est-ce que... Avec quoi vous repartez avec ce live Qu'est-ce qui vous parle en fait Qu'est-ce qui vous a vraiment parlé Je serai ravie. <rire> Merci bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.